On ne demande pas des choses nos droits. On demande l'accès à l'hébergement, l'accès à la santé. tous les Guyanais demandent l'accès oh. à l'hébergement, monsieur. Non. Tous les Guyanais. Non. Je comprends, vous avez de des, des droits, vous n'avez que ce mot-là à la bouche les droits. Mais tous bon, les oui, Guyanais oui, oui. ont des droits. Je suis une élue, mais vraiment, je suis excédée par cette attitude. Tous les Guyanais, oui, oui, je parle les tous les Français, dons, et laissez-moi parler, la tous la des des français. Des français. les Français, je sais que vous n'aimez pas les femmes, ça n'a rien à foutre. Tous non, les Français bah, excuse ont excuse droit moi, excuse également excuse au déjà. logement. À l'heure actuelle, On les Français attends, bon, se foutent déjà. dans la rue pour vous permettre Logé. Il y en a ras-le-bol. Moi, je vous dis, vous voulez aller quelque part, venez, suivez-moi, je, je vous emmène quelque, quelque part. La distinction entre les demandeurs d'asile et les Guyanais. il n'y a pas de différence elle, elle, déjà. Il y a ce qu'on appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme. il n'y a de pas déjà, il faut faire il faut faire, il, il faut, il faut pas faire Mais la différence faire, entre les demandeurs d'asile et les Il y a le droit de l'homme dans son pays. Uh -huh. Est-ce que les droits de l'homme, il y a ça dans son alors, pays Du, du coup, d'où tu viens exactement de, de quel pays euh, De Maroc. Je suis d'origine marocain. Il y a, a les droits de l'homme dans ton pays Est-ce qu'il y a les droits de l'homme dans, dans ton pays Dans la réalité, c'est un peu compliqué. Il alors, a ne, pas... alors ne viens pas nous donner exactement. des leçons. Plan, ne viens le pas nous donner des leçons. Non, je, je, je ne sais pas. Non, ne, dire, ne pas viens pas de nous dire que la Convention de Genève, ça, ce n'est pas notre problème. Ne viens pas nous donner des leçons. Donc vous êtes contre les, les demandeurs d'asile Vous êtes mais contre. Vous avez, les... Mais tu n'as pas le droit d'être ici. Est tu es en train de saluer ah, chez nous. Pardon, qu'est-ce que vous tu dites Tu es en train de saluer il chez nous. Je n'ai pas le droit d'être ici. Il fallait se renseigner avant prendre la direction de, de la Guyane. De, vous... de, de, de...